Bonjour à tous, je vous montre une toute petite vidéo pour vous présenter un outil qui va vous changer la vie. Cet outil, c'est KeePass, ou plutôt la variante Keepass XC. Keepass, c'est un gestionnaire de mots de passe. Autrement dit, c'est un coffre-fort dans lequel vous mettez tous vos mots de passe. Et c'est super sécurisé. C'est vraiment ce qui est un peu recommandé par tous les experts en cybersécurité. Et surtout, c'est très simple de l'utiliser, c'est très pratique. Et donc, je vais vous montrer comment ça s'utilise. C'est parti pour ça, je vais utiliser une machine Windows. Voilà. Là, j'ai une machine Windows qui est, qui est toute récente. J'ai encore rien fait dessus, j'ai juste installé qui passe. J'utilise le navigateur par défaut. Et ce que je vous propose, c'est d'aller sur Twitter. Et alors, je me mets en navigation privée. Comme ça, j'ai pas d'historique. Je ne suis pas déjà connecté. Allons-y. Ah, il faut que je me connecte. Je ne suis pas connecté, comme je viens de dire. Donc, je clique sur « Se connecter ». en anglais. Je mets mon nom de compte. Et là, il me demande mon mot de passe. Alors, qu'à ça ne tienne, je vais rechercher « qui passe ?» XC. J'utilise la variante XC parce qu'elle est, est un peu plus jolie. Et... Je vais ouvrir mon coffre-fort avec tous mes mots de passe. Alors Évidemment, pour l'ouvrir, il faut un mot de passe principal. C'est recommandé d'utiliser un mot de passe super sécurisé, c'est-à-dire super, euh, super long, super compliqué et difficile à deviner. En l'occurrence, c'est assez facile à faire, vu qu'avec passe, vous en avez un seul à retenir. Tous les autres, ils sont dans votre coffre-fort. Là, vous voyez, j'ai un, un mot de passe secret, un mot de passe pour Facebook, un mot de passe pour Twitter. Alors là, c'est très simple. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier le mot de passe qui était ici. Hop, je copie le mot de passe. J'aurais très bien pu faire un, un, un CTRL-C, CTRL-V. Et là, hop, je le, je, je, je le colle avec CTRL-V. Et puis, c'est parti. Je suis connecté. C'est aussi simple que ça. Et en fait, euh, même si on veut aller encore plus vite, il y a plein de modalités, il y a plein d'outils pour euh, que ce soit encore plus agréable. Par exemple, j'aurais pu copier avec CTRL-B ou avec un clic droit, j'aurais pu copier le nom d'utilisateur aussi. Je peux aussi utiliser... Euh, le logiciel qui passe pour remplir automatiquement mon mot de passe. Alors ça, par contre, je vous conseille de bien le configurer parce qu'il ne faut pas que ça tape le mot de passe n'importe où. Mais en tout cas, c'est possible. Il y a plein de fonctionnalités dans passe. Je ferme ça. Il y a plein de fonctionnalités dans passe qui sont super intéressantes. On peut par exemple mettre euh, une date d'expiration. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il va nous rappeler que, attention, il faut changer le mot de passe de Twitter. On peut par exemple aussi organiser euh, des groupes. On peut mettre, je sais pas moi, euh, un groupe euh, pour tout ce qui est euh, vidéo sur YouTube. Hop. Voilà. Et là, dans ce groupe, je vais mettre d'autres choses. Donc, c'est vraiment super, super euh, pratique. Enfin, un autre truc qui est très pratique, c'est que tout ça, bah là, vous avez vu le nom de fichier. Tout ça, c'est euh, un fichier. Le coffre-fort, c'est un fichier et en fait, comme il est sécurisé par le mot de passe principal, eh bien on peut l'échanger, c'est un fichier qu'on peut partager avec des gens, euh, on peut se l'envoyer par mail. En fait, le fichier il est protégé, donc il n'y a pas de souci pour s'envoyer ça. C'est toujours mille fois mieux que de mettre des mots de passe dans des notes sur un téléphone ou sur un document Word, etc. Personnellement, en tant que hacker, c'est la première chose que je regarde lorsque euh, je suis en train d'essayer de pirater un groupe de personnes. C'est d'aller farfouiller s'il n'y a pas des mots de passe qui se baladent. Alors, s'il vous plaît, s'il vous plaît, évitez de faire ça. Utilisez plutôt euh, un gestionnaire de mots de passe. Là, je vous ai présenté passe, mais en fait, il y en a plein qui existent. Dans tous les cas, c'est bien d'en utiliser un. Hein. Choisissez celui qui vous convient le mieux. Moi, je recommande passe parce qu'il est open source. Et en particulier Kipass XC parce que euh, son apparence est un peu plus agréable, un peu plus sexy. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires de la vidéo si elle vous a été utile, si jamais il y a une petite erreur qui s'est glissée, et puis à vous partager aussi euh, les bonnes pratiques et les astuces pour bien gérer ces mots de passe. En tout cas, moi je trouve que ça change la vie. Euh, j'espère que ça va vous aider et que ça va rendre la gestion des mots de passe plus agréable. Plus d'excuses pour prendre soin de vos mots de passe, prenez soin de vous aussi, et on se un peu la prochaine vidéo.